Salut tout le monde Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo euh, qui est un concept euh, un peu que j'ai déjà fait mais là, c'est en version animaux. Euh, on va voir si c'est drôle, si c'est mignon, tout ça, tout ça et on va réagir avec notre chère Léa. Hello Et je remercie un abonné pour m'avoir fait cette playlist et on va voir ce que ça donne. Dès à présent, Et c'est parti pour la première. C'est une vidéo. Tu mis le son Non. Ok, Donc, il y a qui a mangé, il est content, il est reparti. Ok. Et lui qui. Il se barre, ok. Et lui, il a droit au poulet. Ah, une cuisse de poulet. Oh ça se fait pas. y arriver Oh non le regard non. Oh là là, le regard. Oh ça se fait trop pas Oh non... Pas vrai. Passons à la deuxième. Oh. oh... On dirait une petite saucisse, <rire> c'est très mignon Oh, oh. mais... Okay. Maintenant qu'il est plus gros, il a grandi maintenant. Est-ce que je vais descendre les escaliers Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Regarde, la tête et elle corps, on dirait moi. Oh... Euh, je veux balade. je la petit sprint, la la la un Bon il est trop on la la la la la la la la la veux, la la la la peut... oh. ouais. hein. ah ouais. <rire> hum, la Voilà. <rire> Voilà. Nous allons passer à la troisième. Ah, écoute Ouh, de la musique. C'est quoi ce truc C'est le chien qui écoute de la musique. <rire> c'est lui, c'est la meilleure vie On un renard dans la tête. C'est un renard dans un corps de je sais pas quoi. chien. Ah, c'est un phoque Mais non, c'est un chien. Mais non, regarde, c'est un phoque. Ah, un phoque de cette couleur. Mais oui Regarde la position. Il a une queue. C'est un phoque, c'est pas des pattes. Mais si, c'est des pattes, ça, c'est que était... ça, a... ça a été recoupé et tout. Est été... wow. Ok, De passons à la quatrième. Euh, tu garde de peur ou quoi? Ah, non, pas de l'eau. Ah, oh. non, non, non, non, non, non, non, non, <rire> ça. Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, le pauvre, les gars, ça Ah ouais... Non, c'est pas bien de faire ça, les animaux Oh Ah ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est ça <rire> Coucou Ah oh ouais, non, il croit oh qu'il oh. peut boire alors que non, et que je oh refait et tout, tout, le non. Pas. <rire> il fait tout le Oh non, le fait Tu fais croire, Oh non, le pauvre ne touche pas à mon nez Ah il se fait trop embêté ah, un chat qui fait son sport, c'est bien ça On dirait Jessica ça <rire> <rire> que Ah, ça essaye va. de l'échouer. Oh. oh non <rire> Ah, le pain. Ah, j'ai gagné mal pour lui Ah ouais, non Oh, il merde, a un de... Petit sac Oh... Oh non, il dirait qu'il y a gros <rire> Un gros œuf On j'ai qu'un numéro. Ah, c'est quoi ce sourire On dirait les gars de la rue. <rire> regarde cette douleur Ça c'est les gars qui te demandent si t'as pas du tout sur toi dans la rue. T'as pas les non ah oh, il est en train d'espoir du coup On dirait qu'il y a tout le blanc de son corps qui va lui bouffer la tête Prends ici Cesse Ça y a rien dans ça quand même Il a l'air d'épité là Euh... Vous aimez moi de moi je mange quand même Je crois que si t'as pas compris, il avait faim. Le pauvre. Un petit du coup. Qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas. C'est un truc qui naît. Ah, c'est des ours C'est oh, un peu Ah, c'est la naissance d'un ours. C'est. Oh c'est mignon On oh, veut toujours... Oh j'en veux un Oh je veux un ours chez moi Oh je veux un ours Oh non Oh mais c'est trop mignon Oh je veux un bébé ours qui reste bébé toute sa vie Regarde Ah oh, mais t'es trop mignon Oh j'adore Oh il poissons vivront quand comme des petits on voit un peu de ma tête, coucou! <rire> C'est qui qu'il se cache derrière son Excusez-moi si je fais juste un mètre. Oh! Oh! oh c est c est trop, trop chou! <rire> oh, j'adore! Oh, il est trop chou! <rire> oh, il a une langue de géant, par contre. Ah ouais? Ah, Celui-là, il te lèche le, la joue, il te lèche le visage en entier. On dirait <rire> oh, un petit chaton, comment il fait excuse vous oh, C'est trop mignon. Il a deux mois. Ouais, il a deux mois, là. Quatre mois. Quatre, Quatre mois. Ah ouais, <rire> c'est écrit. <rire> je suis tellement concentrée sur le truc que je vois pas oh, oh, les trucs. Oh oui Comme les enfants avec des lubriques Regarde il marche debout hein. bon. Pouf, oh, Il a fait son plat là oh. oh. Dis-moi, ça grossit vite hein Oh punaise oui. trop oh, oh, j'ai jamais vu quelque chose de si mignon! C'est trop chaud! Petit neuf! Mmh. Oui. Ah, ouais, non, non, tu touches pas ça, c'est ça, à moi ah ouais. pas... oh, là, là, là. Ça, c'est Léa qui, qui produit ses petits es. Il a des portes, hein. est beau, Charlie! C'est bon! C'est les Chibas, ah oh, il est là, oh, il en fait, là, il une table, il est tout il manque il manque là, il manque là, il manque il manque là, il manque là, il il cette petite bagarre. Oh, il y a eu peur il <rire> On un boudin <rire> Désolée mais là on dirait juste un gros boudin Oh non c'est horrible C'est comme dans les kebabs tu sais quand ils font tourner l'avion ah ouais. <rire> Oh non le pauvre, il est trop mignon mais en même temps on dirait un gros boudin C'est ça des fois quand même C'est pas fin hein. <rire> Allez cherche le poisson. Tu peux avoir une tête comme ça et un corps comme ça. Donc ta tête elle se bouffait par ton corps C'est ça. Non oh. Il <rire> y avait chou. Regarde comment il se déplace. C'est y avait drôle. Je viens de pas le du sang, tu sais, éclair. J'ai <rire> Oh il trop. Il lève les pattes en plus. Oh non <rire> <rire> Ah, bye bye, Bon oh, mais Du coup, comme lui, on va vous dire au revoir hein. C'est ça, on va faire au revoir Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, Quand as-tu pensé de ce type de vidéo comme ça bah, C'est bien, ça permet de voir des choses mignonnes et tout, j'avais un peu peur de tomber sur des choses qui fassent peur justement Mais euh, non, ça va, moi les petits animaux comme ça, ça me va très bien ah, Je te dis, c'est des chiens mignons et tout, tu vois et ben sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser mettre un max de likes, de commenter la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on va vous dire à la prochaine